Alors, je vais te montrer comment tu peux mieux mémoriser une partition en analysant les accords. C'est très important de comprendre ce que tu joues. Ça va t'aider eh à retenir une partition parce que si tu joues les notes bêtement, eh bien, tu vas tout le temps euh, eh bien, galérer pour mémoriser une œuvre. Et tu sais que la mémorisation d'une œuvre, ça fait partie du déchiffrage. Donc comprendre ce que l'on joue, c'est essentiel, donc d'un point de vue harmonique, hein, je parle. Donc ce qu'il faut que tu fasses pour toutes les partitions, tu vas faire une analyse harmonique des accords. J'ai pris un exemple extrêmement simple ici, que je vais te jouer. Voilà, donc évidemment tu vas pouvoir déchiffrer des partitions bien plus compliquées, mais avec cette approche, ça va t'aider à mémoriser... Euh, et bien ce que tu joues, ta partition. Donc l'idée, c'est de jouer les harmonies une par une. Donc ici, sur les deux premiers temps, on a Do, Sol, Do, et puis à la main droite, Mi, Do, Sol, Mi. Donc on a cette première harmonie qui se dessine ici. Et si on enlève les notes qui font doublon et qu'on remet l'accord dans l'ordre, tu vas t'apercevoir que tu es en train de jouer en réalité Do, Mi, Sol, Do majeur. Donc c'est un exemple que tout le monde connaît à peu près. Donc Do majeur, tu vas noter ici, au-dessus de ta partition, que tu as un Do majeur à jouer. Voilà. Et déjà, tu sais que les notes que tu vas trouver, ça va être des notes qui font partie de l'accord de Do majeur. Do, Mi, Sol. Et ça n'ira ça, ça pas forcément plus loin, à moins que tu aies des notes, un peu qui, vont venir, des notes qui vont venir enrichir l'accord. Mais là encore, tu vas pouvoir l'analyser tout ça. Donc, sur les temps 3 et 4 de cette première mesure, on arrive ici. On a une deuxième harmonie ici arpégé, comme ça, avec un arpège à la main gauche et on s'aperçoit qu'on est en train de jouer Fa, La, Do, Fa majeur donc tu sais qu'ici, tu vas avoir les notes Fa, La, Do dans cette, euh, dans cette partie de la partition ça va déjà réduire euh, eh bien, le nombre de notes ensuite on a la deuxième mesure donc ici on a sur les deux premiers temps un La mineur, c'est à dire La, Do, Mi qui se dessine, si on plaque les notes tu vois voilà, on a La, Do, Mi, hein, si on remet l'accord dans l'ordre, en état fondamental, comme ça, en superposition de tierces, donc ici tu as un La mineur. Donc voilà, tu sais, tu sais que tu vas trouver La, Do, Mi, ça va pas aller chercher bien loin, euh, ou, plus, ou beaucoup plus loin, tu vois. Et ici, Sol majeur, si tu sais que tu as un Sol majeur à jouer ici, parce que c'est le cas, tu vois, tu as les notes Sol, Si, Ré qui se dessinent, quand tu joues ton arpège, comme ça, comme c'est écrit dans la partition tu sais que tu vas avoir les notes sol si pas plus, ou pas beaucoup plus, et ça va vraiment t'aider à mémoriser. En plus de ça, évidemment, tu vas pouvoir ensuite faire un travail créatif. Il va te suffire de reprendre les accords euh, eh bien, qui sont chiffrés euh, au-dessus de ta partition, et tu vas pouvoir ensuite ben, faire un peu ce que tu veux, tu vois C'est-à-dire réarranger l'œuvre, ensuite tu vas pouvoir faire un travail créatif, bref, comprendre ce que l'on joue d'un point de vue harmonique, c'est essentiel. J'aimerais quand même situer un petit peu les choses. Donc moi, je suis euh, Gilly Michas. tu sais, j'enseigne le piano pendant, depuis des années par Internet et j'ai créé une communauté en ligne euh, sous forme d'un programme euh, pédagogique pour t'aider à comprendre ce que tu joues justement, pour te permettre eh voilà, d'accompagner de, des morceaux facilement, d'improviser dans différents styles, pop, blues, jazz, et même de composer. Donc, c'est un cursus que j'ai créé où tu vas trouver une multitude de leçons très pédagogiques avec un forum d'entraide pour les membres, pour que tu puisses poser des questions avec la communauté qui suit le, le même programme. Tu as également des cours en direct que je donne régulièrement. Donc, je t'invite eh à te rendre sur le site formation-clavier.com euh, tu as la possibilité ici de rejoindre ma liste de contacts. Tu seras ainsi informé lorsque je vais réouvrir les inscriptions pour euh, ce programme qui se nomme GM Piano. Euh, tu vas recevoir également des conseils piano pour t'aider à aller plus loin. Tu vas être informé des nouveaux cours à la carte que je sors. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.